assise par terre, la première fois que je t'ai vu, tu vendais des tissus en récitant du prévert. Moi je rentrais du travail, soucieux et fatigué. Tu m'as regardé de tes yeux, couleur vitre éclatée, Lila. Je me souviens tu m'as dit, avec ta gueule de sale con, toi tu bosses pour l'État, ou pire tu bosses pour un patron. T'as des blessures d'enfance, copain, elles te vont bien, l'amour, c'est comme la finance moi, j'y comprendrai jamais rien. T'étais plus belle que toutes les autres, j'avais découvert un trésor. C'est vrai, j'ai eu envie de fouiller dans ton désordre. J'y ai trouvé une vieille âme cachée sous une peau toute neuve. Tu fais partie des seuls à prier pour qu'il pleuve. Ne m'embrasse pas, éloigne-toi de ma bouche, Lila. Tu sais, je casse tout ce que je touche. Ne m'embrasse pas, protège ton petit rire. Moi, j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir, Lila. T'as rien à faire ici. Ça te va beaucoup mieux la poème Ne viens pas me rejoindre à Paris Continue de clamer tes poèmes Mon bonheur est si blême Qu'on dirait du ciel gris Tes sourires sont des graines Il faut que tu les serres Lila, n'entre pas dans ma vie j'ai tendance à briser tout ce que j'aime Tu m'as rappelé que ta jupe, tu l'avais cousue toi-même Et que pour la soulever, fallait réciter trois poèmes Tu t'es allongé dans les blés et t'as crié, je suis vivante J'avais ramené du rhum et toi, des étoiles filantes Tu répètes que la vie est belle comme le sont les silences et La vie est belle, c'est vrai, mais tu lui fais concurrence Tu m'as demandé un mot, j'ai chuchoté, évidence Sur tes seins, au stylo, était écrit tu m'as raconté la ZAD, parler de Notre-Dame-des-Landes D'offrir plus que de vendre, d'apprendre toutes les langues Et quand t'as rien à t mettre, tu ouvres la fenêtre de l'aube T'en décroches les rideaux pour t'en faire une robe Ne m'embrasse pas, éloigne-toi de ma bouche Lila mon ange, je casse tout ce que je touche Ne m'embrasse pas, protège ton petit rire Moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir Lila, t'as rien à faire ici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 M'a dit n'aie pas peur de montrer tes ratures. Mais Si tu veux m'offrir des fleurs, alors laisse-les dans la nature. Tu m'as appris le goût des pains et du miel de calune. Je voulais t'offrir la lune, Lila, mais la terre te convient. Tu dis qu'on est ce qu'on porte, nos bijoux, nos vêtements. Mais pourquoi devant toi je me comporte bêtement J'ai même fouillé dans ton portable. Tu nous as jetés tous les deux depuis. T'es injoignable, mais tu vas beaucoup mieux. Je reste ici avec ma honte, je continue de faire semblant Moi, j'ai une jolie montre, moi, et toi, tu as le temps La vie au naturel et le chant des guimbardes, je sais La beauté ne dépend que des yeux qui regardent Embrasse-moi, approche ta petite bouche Et je jure de ne plus casser ce que je touche Embrasse-moi, il est à nous l'avenir Je promets de prendre soin de ce que la vie veut m'offrir Lila, on n'a rien à faire ici ça nous va beaucoup mieux la poème Allez viens, on se casse de Paris On s'en va faire l'amour en poème Fini les bonheurs pleines et fini le ciel gris Nos sourires sont des graines, il faudrait qu'on les sème. Sois la bienvenue dans ma vie J'apprendrai à chérir ce que j'aime